Bonjour à tous, voici euh, votre horoscope pour la semaine du 28 octobre au 3 novembre. Donc votre horoscope de novembre, du mois de novembre, est en ligne sur YouTube. Vos horoscopes 2020 aussi. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? N'oubliez pas qu'on peut vous donner des consultations, Zoé et moi et que euh, vous pouvez aussi nous retrouver sur nos réseaux sociaux instagram, twitter et maintenant facebook, hein, on a ouvert une page facebook. Pour terminer, hein, si vous ne les avez pas encore, vous pouvez trouver mes petits bouquins un petit peu partout. Mm. Bélier et ascendant Bélier, dans votre horoscope de cette semaine nous avons une nouvelle Lune, alors elle a lieu lundi, c'est de la nouvelle Lune du Scorpion, et elle est en opposition avec Uranus, vous savez la planète de l'instabilité, du changement, euh, de tout ce qui est euh, nouveauté. Hein. Euh, donc vous n'êtes pas forcément impacté hein, par Uranus, mais cette nouvelle lune euh, se situe dans un secteur euh, qui parle d'argent. Donc cette instabilité uranienne, elle peut être liée euh, à l'argent, euh, au fait que euh, vous ne gagnez pas assez, ou que ça ne rentre pas assez vite, ou euh, hein, vous êtes toujours pressé, vous les béliez. Euh, donc peut-être que vous allez devoir réclamer euh, une somme qu'on vous doit et ce faisant, euh, si vous voulez que ça se passe bien, et, euh, éviter toute forme d'agressivité. Hein? Euh, on peut réclamer sans pour autant, euh, euh, ce, je veux dire, avoir l'air de mordre ou de, vous voyez. Euh, plus vous serez aimable avec la personne que vous aurez en ligne, au téléphone, etc., et plus vos chances d'obtenir ce que vous réclamez, eh bien, sont, sont belles. Euh, C'est pas, euh, comment dire, euh, en aboyant hein, que vous obtiendrez ce que vous voulez. Il euh, y a aussi euh, cette semaine une rétrogradation de mercure, et ça peut expliquer euh, le fait que euh, bon, les choses ne sont pas assez rapides à votre goût. Hein? Euh, quand mercure rétrograde, on attend, on n'a pas de nouvelles, on est souvent... Euh, les choses ne circulent pas, voilà, parce que Mercure gère hein, tout ce qui circule. Donc euh, là, euh, malheureusement, euh, on ne peut que vous conseiller la patience euh, euh, et euh, bon, de réclamer euh, gentiment euh, et euh, de ne pas euh, vous énerver, parce que ça ne servira à rien. Deux bonnes journées, mercredi et jeudi, la Lune sera en Sagittaire, votre secteur de voyage. Alors je ne dis pas que vous allez partir en voyage, mais peut-être que vous allez pouvoir voyager d'une autre manière, prendre de la distance si vous avez des soucis, ou alors vous trouver avec quelqu'un peut-être qui est d'origine étrangère et avec qui vous aurez un échange qui pourrait être enrichissant. En tout cas ces deux journées vous changeront bien les idées. Taureau et ascendant Taureau dans votre horoscope de cette semaine, c'est la nouvelle lune. C'est la nouvelle lune lundi. Elle a lieu dans le premier décan euh, du Scorpion et, et s'oppose à vous et à Uranus en même temps. Alors on a vu là tout au long de cette année euh, tout, tout ce que Uranus pouvait euh, causer comme euh, ou difficulté ou au contraire euh, euh, faciliter les progressions euh, si vous avez choisi de changer, d'évoluer. Euh, bon Avec Uranus, c'est le moment, hein, c'est ce qu'il faut faire. Mais parfois le Taureau il est installé, Hein, dans une situation, et il veut pas bouger, euh, il ne veut pas changer, euh, il n'aime pas le changement, vous n'aimez pas ça, euh, mais bon là, la nouvelle lune, elle risque de vous secouer un petit peu sur vos bases, cela dit, euh, bon c'est arrivé à plusieurs reprises cette année, donc c'est une situation que vous connaissez, hein, la situation n'est pas nouvelle du tout, simplement ah bah on vous en remet euh, un petit coup. Hein, euh, ou alors c'est vous, euh, étant donné qu'Uranus est rétrograde, c'est vous qui y pensez, ou quelqu'un avec qui vous parlez qui vous y fait penser, et vous vous demandez, vous vous posez des questions sur votre avenir, qu'est-ce qui va se passer, et, et, et vous vous angoissez un petit peu parce que c'est dans votre nature. Euh, bon, il dans ces cas-là, il n'y a pas grand-chose qui peut vous rassurer, si ce n'est l'expérience, c'est-à-dire que si vous avez déjà vécu des situations un petit peu semblables, reportez-vous à ces situations et essayez de vous souvenir comment vous avez fait pour, euh, pour les régler, pour en sortir, pour, euh, en, ou, ou encore mieux, pour en tirer parti, parce que même euh, si la situation est un petit peu difficile pour certains, il y a un parti à en tirer avec uranus, il y a toujours euh, la possibilité de se libérer de quelque chose, d'une dépendance, d'une euh, situation où vous n'êtes pas heureux, euh, euh, bon après c'est tout le côté scrupule, doute, tourment, etc, qui est difficile à vivre, mais le, le, le, le but que vous devez atteindre est, est, est limpide, hein. il, y a, il y a vraiment, il faut se détacher, il faut lâcher prise hein, le plus souvent. et c'est ce que va vous dire cette, cette nouvelle Lune, Vendredi et samedi, vous aurez droit à une lune en Capricorne, donc bien cadrée, sérieuse, ce que vous avez prévu de faire euh, se, se fera sans problème, d'ailleurs vous serez en confiance, vous inspirerez confiance aux autres. Euh, euh, bon bien évidemment je m'adresse pas forcément au premier décan qui est hein, dans cette euh, un peu dans cette tourmente, je m'adresse au deuxième et au troisième e décan euh, donc vous passerez vraiment deux journées, peut-être aussi qui vous permettront de vous changer les idées, de penser à autre chose. Gémeaux et ascendant Gémeaux, dans votre horoscope de cette semaine, c'est la nouvelle lune! Euh, elle est euh, donc en Scorpion, hein, le signe du mois, et euh, opposée à Uranus, donc elle est un petit peu euh, comment dire, un peu mouvementé, un petit peu dans l'instabilité. Euh, cela dit, Uranus n'est pas en relation vraiment importante avec vous, hein. elle est dans votre secteur 12, et donc la nouvelle lune se situe dans votre secteur 6, qui est le secteur du travail, de la vie quotidienne, de, de tout ce que vous pouvez faire dans la journée, de toutes les petites obligations que vous pouvez avoir, euh, les habitudes, vous voyez tout ce qui constitue finalement une journée, les horaires, euh, voilà tout ça. Et évidemment avec cette nouvelle lune un petit peu mouvementée, on peut penser que ah ben, on va vous changer vos horaires euh, momentanément peut-être, hein, mais bon on va vous changer vos horaires ou que vous aurez double boulot et que donc vous serez obligé de faire des heures supplémentaires ou que euh, alors vous pouvez aussi déstabiliser par, euh, par exemple, le départ d'un collègue euh, ou quelque chose comme ça. Bon, de toute manière, euh, c'est pas une semaine où vous aurez un sentiment de grande euh, stabilité, donc euh, euh, essayez de garder une stabilité intérieure, de vous dire euh, bon, moi je ne suis pas affecté, ce sont des choses extérieures, hein, euh, donc à moi de les gérer parce que vous en êtes capable, il hein? ne faut pas vous laisser déborder, vous êtes tout à fait capable de gérer, et si jamais hein, vous avez trop à faire, qu'il y a bon, des horaires un petit peu excessifs, et eh bien vous pouvez demander de l'aide. Et il n'y a pas du tout de, de honte à demander de l'aide, surtout que donc on est dans votre secteur 6, qui est un, un secteur d'aide. Hein? Donc c'est si vraiment il y a besoin, mais je pense que vous êtes capable de faire les choses, hein? mais s'il y a besoin, demandez à être secondé, il euh, n'y a aucune raison euh, euh, qu'on qu vous le refuse. À côté de ça, nous avons une euh, rétrogradation de mercure, et c'est important pour vous puisque mercure est votre planète maîtresse, donc euh, euh, c'est euh, ralenti. Voilà, tout est ralenti, il faut attendre, il faut euh, euh, ne rien décider, ne rien signer, ne rien faire attention aux erreurs de lecture et euh, d'écriture. Mercredi devrait être une pas trop mauvaise journée, on va dire, euh, la Lune sera en Sagittaire face à vous, donc c'est une journée où vous pouvez recevoir une, une invitation, euh, euh, vous rendre à une réunion, ou euh, encore passer euh, un bon moment avec votre chéri. Cancer et ascendant Cancer dans votre horoscope de cette semaine, c'est la nouvelle Lune et elle est bien placée en ce qui concerne votre signe, elle est en Scorpion, euh, euh, c'est-à-dire que le Soleil hein, et la Lune occupent le Scorpion, euh, et elle est opposée à Uranus qui elle-même est en bon aspect avec vous. Donc c'est franchement une bonne euh, configuration, euh, avec de la nouveauté dans l'air évidemment, euh, puisque Uranus est de la partie, ou alors peut-être un changement, euh, euh, comment dire, de dernière minute dans l'un de vos projets, euh, mais euh, ça vous dérangera pas, hein, tout ça euh, va euh, dans le bon sens pour vous, en tout cas pour vous, euh, Cancer. Euh, il peut y avoir également, euh, comment dire, euh, une surprise, euh, quelque chose, une, on vous propose quelque chose euh, à quoi vous ne vous attendiez pas. Euh, vous pouvez aussi être surpris, étant donné que la nouvelle lune est dans votre secteur 5, par l'un de vos enfants, parce qu'il va réussir quelque chose, qu'il va vous rapporter une bonne note, euh, euh, même vous pouvez être surpris si vous cherchez à être enceinte, euh, ben ça peut arriver avec euh, sous, cette sous cette nouvelle lune qui euh, donc éclaire votre secteur euh, d'enfants. Donc euh, bon, Là, il n'y a pas de conseil à donner, C'est vous allez recevoir, hein? donc euh, soyez en position de recevoir et d'accepter euh, les cadeaux que la vie va vous faire parce que euh, ce sera plutôt sympathique. À côté de ça, nous avons Mercure qui rétrograde, alors elle est bien située aussi par rapport à votre signe, elle est en Scorpion, donc euh, bon, vous attendez probablement une réponse, et, et, et vous savez que cette réponse euh, sera positive, enfin y a, en tout cas il y a des chances, hein, euh, à moins que vous n'attendiez que quelqu'un vous appelle, qu'on vous donne des nouvelles de quelque chose. Bon, Il euh, y, y a forcément avec euh, la, la, la station et la rétrogradation de mercure, euh, quelque chose qui ne circule pas tout à fait bien. Deux bonnes journées, lundi et mardi, avec euh, la lune qui sera en Scorpion puisque c'est la nouvelle lune. Donc lundi, euh, c'est une très bonne journée, euh, en tout cas pour le premier décan. Et puis mardi, une très bonne journée pour euh, le deuxième et le troisième décan. Euh, cette lune en Scorpion, elle est valorisante, euh, elle, est, elle vous rend fière de vous, ou alors, comme je vous l'ai dit, fière de vos enfants ou de vos créations. Lyon et ascendant Lion. Dans votre horoscope de cette semaine, il y a du lourd! <rire> C'est-à-dire qu'il y a une nouvelle lune, une nouvelle lune en Scorpion, hein, donc dans un secteur important de votre thème, qui gère euh, votre vie intime, familiale, le foyer. Et euh, bah, cette nouvelle lune, elle est opposée à Uranus, donc elle vous rappelle que vous êtes dans une période où vous vous posez des questions, où il y a une instabilité, qu'elle soit professionnelle ou personnelle, c'est difficile de le savoir sans, sans votre ascendant hein, personnel, mais donc euh, on en a parlé toute l'année, donc ce n'est pas quelque chose de nouveau du tout. Hein. Et la meilleure défense contre ça, c'est de lâcher prise, hein, c'est d'accepter la situation, de ne pas résister euh, contre les, les, le ou les changements qui se profilent. Maintenant si c'est quelque chose de sentimental, une séparation, alors avec uranus c'est, on n'a pas l'impression que c'est définitif, ça peut aller-venir pendant un certain temps et euh, bon se terminer par une réconciliation totale ou au contraire par, par une séparation. Hein. Euh, ça vraiment ça dépend de votre thème, mais donc euh, je pense pas qu'il y aura d'événements précis associés à cette nouvelle lune, mais il y a quelque chose qui va vous rappeler, qui va vous remettre le, le, la question, le problème euh, sous le nez, et euh, il y a peut-être des décisions à prendre intérieurement en tout cas, hein, de, de vraiment euh, vous définir par rapport, de définir ce que vous voulez vraiment euh, par rapport à la situation euh, dont je ne peux malheureusement pas savoir euh, ce qu'elle est exactement. Par ailleurs, il y a une, une boucle hein, des allers-retours de mercure, elle rétrograde cette semaine, donc ne vous attendez pas à, à voir des nou les nouvelles que vous voudriez avoir, ou le coup de fil que vous attendez. Euh, C'est pas... Euh, quand mercure est rétrograde, il faut être un petit peu patient, et puis il faut être plus dans la réflexion hein, que dans l'expression. Le, deux bonnes journées, mercredi jeudi avec une lune euh, du Sagittaire très valorisante, toujours hein, pour le Lion, je vous le dis chaque mois, mais euh, bon là, avec cette nouvelle lune euh, un petit peu euh, remuante, peut-être que euh, ce sera euh, que vous devrez faire des efforts pour être euh, un petit peu, euh, euh, comment dire, euh, pour, pour être content de vous, hein, parce que malgré tout, Quoi qu'il se passe, vous pouvez être content de vous, parce que je pense que vous faites ce qu'il faut pour dépasser le, le problème. Le lion est courageux et justement la lune en sagittaire accentue votre courage. Musique vierge et ascendant vierge dans votre horoscope de cette semaine, eh bien on a la nouvelle lune et elle inaugure vraiment la semaine puisqu'elle a lieu lundi et qu'elle est en très bon aspect avec vous euh, euh, dans la mesure où elle occupe donc le Scorpion, un secteur de communication, d'échange et elle est opposée à Uranus qui est elle-même en bon aspect avec vous euh, euh, et euh, vous invite à progresser, à découvrir peut-être de nouveaux centres d'intérêt, ou même un nouveau boulot hein, pour certains. Alors euh, ça peut être un nouveau boulot comme ça peut être une extension euh, du travail que, que vous faites déjà. Euh, il est très possible que bah, vous fassiez une formation par exemple, qui va vous permettre d'aller plus loin, hein, parce que avec cette nouvelle lune, elle vous dit elle vous montre un petit peu le chemin. Hein? Si vous êtes, euh, si vous faites attention, si vous êtes observateur, vous verrez autour de lundi et mardi, il euh, y aura des signes à décrypter sur le chemin que vous devez que vous devez prendre. Et vous êtes nombreux à vous poser des questions en ce moment, hein, sur euh, justement parce que vous avez envie de, de changer de ou de travail, ou de ou même d'emménager ailleurs, ou de partir à l'étranger, que sais-je. Euh, donc c'est en préparation pour certains, c'est dans votre tête, euh, pour d'autres c'est déjà très avancé, et euh, bon, la nouvelle lune éclaire tout ça et vous montre le chemin si jamais vous aviez des doutes, hein, parce que la vierge est un signe qui doute beaucoup et avec la rétrogradation de mercure, euh, en ce moment il est possible que vous doutiez encore plus que d'habitude et que vous ne sachiez, vous ayez du mal à vous dire ben j'ai bien fait de faire ce choix ou j'ai mal fait et vous êtes un petit peu, vous voyez, entre deux deux positions un petit peu inconfortables. Mais bon, je vous dis, la nouvelle lune va vous permettre vraiment de positiver la situation. Vendredi et samedi, vous aurez droit à une jolie lune en Capricorne, euh, enfin je dis jolie, elle est rassurante hein, pour vous les vierges, vous avez besoin d'être rassurés, vous avez besoin d'avoir des personnes euh, dont vous êtes sûr euh, autour de vous, dont vous êtes sûr qu'elles vous aiment, et ce sera le cas hein, avec cette lune en Capricorne, vous aurez euh, des preuves de l'affection ou de l'amour qu'on a pour vous. Balance et ascendant Balance, dans votre horoscope de cette semaine, euh, eh bien nous avons une nouvelle Lune, elle n'est pas très loin de, de votre signe, puisqu'elle est chez votre voisin le Scorpion, et qu'elle est opposée à Uranus. Donc c'est une nouvelle Lune, qui peut être un petit peu instable, hein? mais bon l'instabilité vous ne la sentirez pas forcément. Ça peut se manifester euh, puisque c'est votre deuxième secteur, celui des biens matériels, de l'argent, des acquisitions, alors voilà, vous pouvez encore, de nouveau, être très hésitant face à un achat que vous voulez faire, une acquisition, et euh, vous allez euh, bien évidemment euh, passer du temps à réfléchir, à comparer, à vous dire oui, mais si je prends ce truc-là, j'aurais pas tel autre truc, enfin... Voilà, vous, euh, vous serez face à une question matérielle et la meilleure chose à faire pour ne pas hésiter indéfiniment euh, et ne pas acheter quoi que ce soit, euh, demandez euh, à, à l'un de vos proches qui vous connaît bien de vous, hein, de vous diriger un petit peu vers euh, ce, qui est, ce que vous désirez vraiment. Parce que le, le problème du choix euh, chez la Balance, c'est que <rire> il faut renoncer à l'un des, des choix, et que la balance n'aime pas renoncer. Renoncer, c'est perdre hein, pour la balance. Donc euh, soyez positif euh, vis-à-vis de vous-même, ne vous faites pas de mal et demandez à quelqu'un de vous aider à faire ce choix, euh, surtout si c'est quelque chose d'important, si c'est un instrument pour votre travail par exemple, ou si euh, euh, c'est quelque chose en tout cas d'utile euh, dans votre vie quotidienne. Par ailleurs, nous avons, euh, et ça va dans le sens de l'hésitation, nous avons une rétrogradation de mercure qui vous dit bien bah, que c'est le moment de réfléchir, hein, que c'est peut-être pas... Euh, euh, que vous n'êtes pas mûr peut-être pour ce choix, donc laissez passer quelques jours hein, et euh, de la réflexion naîtra l'action de bonnes journée, mercredi et jeudi euh, avec une jolie lune en sagittaire. Alors là, euh, du coup, vous serez extrêmement communicatif, vous aurez peut-être des rendez-vous qui se passeront bien, où vous allez euh, euh, avec des collègues, vous allez aller déjeuner dans un endroit où euh, euh, ce sera amusant, enfin bref, il y aura un petit peu de légèreté dans l'air et, et ça fera du bien parce que la nouvelle lune, elle est pas très légère. Musique Scorpion et ascendant Scorpion, dans votre horoscope de cette semaine, bon anniversaire encore une fois, et c'est la nouvelle lune, hein, la nouvelle lune euh, dans votre premier décan, donc opposé à uranus, hein, et ça se passe lundi, mais ça va avoir une influence quand même encore pendant quelques jours. Donc c'est la situation est un petit peu tendue, vous la connaissez, vous l'avez vécu à plusieurs reprises cette année, c'est une des dernières fois qu'elle se présente puisque euh, en 2020, euh, Uranus va s'éloigner hein, et donc vous ne serez plus comme ça sous pression, sous tension, comme vous avez pu l'être, euh, probablement à cause d'un problème relationnel. Mais maintenant j'ai pas votre ascendant, donc je ne, ça peut se situer dans un autre domaine hein, bien évidemment. Mais euh, donc sans, sans votre thème, euh, je veux dire le, le, la, la présence du soleil dans votre signe opposé à Uranus, peut euh, donc avoir une influence sur le domaine relationnel et en particulier donc sur le domaine du couple où euh, Uranus vous demande de, de changer, de changer votre manière d'aimer, d'être... Euh, non pas, bon changer, je sais que c'est un mot difficilement acceptable pour le Scorpion, mais d'évoluer, vous voyez, dans votre façon d'être, euh, dans votre façon d'aimer, il y a si vous, vous avez eu une rupture ces derniers temps, on a dû vous, vous dire pourquoi, on a dû vous reprocher quelque chose. Vous pensez peut-être que vous n'avez rien à vous reprocher, mais on, a, on est deux, donc forcément euh, chacun a des torts. Hein, de, quand il y a un problème de couple, chacun a des torts. Bon, mais cela dit, ça ne touche peut-être pas votre couple, hein, ça je, je, malheureusement je ne peux pas le savoir. En tout cas, c'est un facteur euh, un petit peu d'instabilité, euh, de difficulté à vous poser, et donc euh, la meilleure chose à faire euh, dans ces cas-là, eh ben, c'est quand même de réfléchir et de vous dire qu'est-ce que je peux faire évoluer dans ma manière d'être avec les autres, de manière à ce que ma vie s'améliore. Vendredi et samedi, vous aurez droit à une lune en Capricorne, qui est pour vous une lune très communicative, donc vous aurez peut-être l'occasion euh, ou de dîner, ou de rendre visite à, à, à un proche qui n'habite peut-être pas à côté de chez vous, à moins que vous n'en ayez des nouvelles alors que vous n'en avez pas eu depuis un certain temps, enfin bref, il y aura quelque chose de la communication qui se passera bien pendant ces deux jours. Musique Sagittaire et ascendant, Sagittaire dans votre horoscope de cette semaine, une nouvelle lune. Alors elle a lieu lundi et elle se fait dans l'ombre de votre signe, c'est-à-dire dans le signe qui vous précède, le scorpion. Alors je ne suis pas sûre étant donné que c'est le secteur 12 qui est un secteur de passivité, c'est plus un secteur où on subit les choses au lieu de les agir, hein euh, donc je ne suis pas sûre qu'elle ait une forte influence sur vous, mais il faut quand même signaler que euh, elle, elle s'oppose à Uranus euh, qui est donc dans votre secteur 6, hein, ce secteur du travail, de la vie quotidienne, et que peut-être, bon, il y a eu hein, euh, des changements dans vos horaires, dans vos habitudes de travail, euh, même peut-être que vous avez changé euh, de, de service ou, ou même de travail. En tout cas, c'est euh, mis euh, comment dire euh, en évidence, par cette nouvelle Lune euh, qui euh, peut aussi avoir une incidence sur votre santé. Alors peut-être que vous avez pris un peu trop de poids, peut-être que euh, vous aimez trop la vie, hein, les Sagittaires c'est vraiment euh, une constante chez vous, vous aimez la vie et les bonnes choses de la vie, mais peut-être que vous en avez abusé et que il faut vous restreindre. Hein? C'est aussi ce que dit cette nouvelle lune, de vous surveiller, de faire attention, peut-être même de euh, essayer de manger un petit peu moins, de boire un petit peu moins et de euh, d'être attentif aux signaux, que vous envoie votre corps, parce que c'est en étant attentif, comme ça, que ben, vous serez plus dans la prévention que dans l'obligation euh, de vous soigner. Hein. À côté de ça, on a euh, une rétrogradation de mercure qui risque de vous faire beaucoup réfléchir, beaucoup penser, beaucoup analyser, euh, et de vous empêcher d'écouter vos intuitions, parce que vos intuitions en général ne sont pas mauvaises, donc euh, à mon avis là vous allez beaucoup trop euh, penser, Essayez de laisser un peu plus de place à votre intuition. Et une bonne journée pour vous amis Sagittaire. Euh, bah, c'est dimanche avec l'arrivée de la Lune en, en Verseau. C'est disons que vous allez avoir une impression de renouveau après une semaine un petit peu chargée, un petit peu... vous euh, voyez, avec euh, des choses qui vous ont ennuyé hein, et liées à la nouvelle lune, eh bien ce dimanche vous allez vous sentir un petit peu libéré d'un poids et plus léger, et vous irez voir vos amis, vous ferez quelque chose d'un peu inédit et ça vous changera complètement les idées. Capricorne et ascendant Capricorne, dans votre horoscope de cette semaine, et eh bien c'est la nouvelle lune, et une nouvelle lune qui est plutôt positive hein, pour les Capricornes, mais il faut dire que vous êtes dans une période positive puisque Jupiter va bientôt arriver chez vous et qu'elle s'annonce déjà hein, pour le premier décan. Justement la nouvelle lune a lieu dans le premier décan du Scorpion, qui est votre secteur de projet. Hein, et elle s'oppose à Uranus, la planète des projets qui est en bon aspect aussi avec vous. Donc on a là vraiment un alignement de planètes extrêmement positif pour votre premier décan qui peut regarder l'avenir avec un certain optimisme. Je sais bien que l'optimisme ne fait pas partie euh, des, des, des, des sentiments, euh, de, enfin de, de ce que vous êtes, vous êtes quelqu'un de très réaliste, hein, euh, euh, vous trouvez que l'optimisme, c'est euh, voir des choses qui n'existent pas encore, y croire, etc. Vous, vous ne croyez qu'en ce que vous voyez, qu'en ce qui euh, existe. Et euh, bon, il n'empêche qu'il faut bien euh, qu ait, que vous ayez des projets et que cette nouvelle lune éclaire vraiment fortement euh, tout ce qui est projet, que, que ce soit des projets en, en cours de, de, de réalisation, ou euh, des idées que vous avez en tête et que vous aimeriez bien euh, concrétiser. Et je peux vous dire qu'avec la prochaine arrivée de Jupiter dans votre signe, en tout cas pour le premier er décan, il y a beaucoup de choses qui vont pouvoir se concrétiser de vos espoirs et de vos attentes hein, finalement. Il euh, y a un autre aspect cette semaine qui peut euh, vous contrariez, pas vous contrariez, mais euh, bon c'est la rétrogradation de mercure, hein, vous savez il y en a trois par an, et c'est toujours des moments où il faut attendre, où il faut réfléchir, où il ne faut pas euh, signer quoi que ce soit, il faut pas s'engager, euh, donc euh, laissez passer euh, quelques jours, je vous dirai euh, quand mercure prendra une marche directe. De bonnes journées lundi et mardi, euh, d'abord parce que c'est la nouvelle lune lundi, et puis mardi la lune sera encore en Scorpion, donc vous en profiterez euh, tous euh, justement pour parler de vos projets, ou alors pour voir des amis parce que c'est aussi votre secteur d'amitié et il est très possible que vous vous soyez fait des amis récemment, bon bien que il vous faille du temps, hein? le Capricorne, il donne pas sa confiance facilement, mais si vous vous êtes fait des nouvelles relations, ça pourrait devenir des amis. Verso <musique> Verseau et ascendant Verseau, dans votre horoscope de cette semaine, nous avons une nouvelle lune, et une nouvelle lune un petit peu remuante. Elle se situe en Scorpion, donc tout en haut de votre ciel, dans votre secteur de carrière, et elle s'oppose à Uranus qui se trouve en face, en taureau, dans votre secteur d'intimité. Donc vous êtes certainement un peu partagé entre euh, votre vie de famille et euh, votre vie professionnelle, et euh, avec tous les changements, toutes les tuiles qui vous sont peut-être tombées dessus cette année, euh, là, vous vous dites, euh, vous vous demandez euh, bon, est-ce que ça va continuer ou est-ce que ça va s'arrêter? Hein? Vous vous posez des questions. Eh bien je peux vous dire que, en tout cas pour certains, du, du début du signe, c'est quasiment terminé. Hein? En 2020, vous n'en entendrez plus parler, euh, mettons si vous êtes né avant le 25-26, hein? mais après, bon, ça sera encore actif en 2020. Mais bon, vous savez qu'il y a quelque chose de positif à, à retirer de tout ça. Hein? Et le positif étant que vous vous êtes détaché d'une forme de dépendance. Alors ça a peut être été très difficile parce que vous étiez dans l'affectif, dans quelque chose à quoi vous teniez affectivement, mais bon, ça libère de l'espace, et ça libère de l'espace pour vous déployer. N'oubliez hein? surtout pas ça, même si ça continue à vous titiller, si vous vivez des moments de tension et d'angoisse, je vais dire quelque chose de terrible, ça n'est pas grave, parce que le but que vous allez atteindre euh, vous de, va vous offrir beaucoup plus de possibilités euh, de développement personnel et euh, professionnel. À côté de ça, il y a la rétrogradation de Mercure qui vous conseille euh, fortement de ne pas donner de réponse si on vous a fait une proposition ou vous-même de ne pas faire de proposition tant que Mercure sera rétrograde. Je vous dirai hein, quand est-ce qu'elle redevient euh, directe. Mercredi et jeudi, justement, on parlera de vos projets, hein, mais alors des projets... Euh, Là, je ne parle pas au premier décan, je parle aux autres camps euh, qui ont euh, eux aussi des projets euh, intéressants et euh, vous aurez peut-être quelqu'un euh, en ligne euh, ou euh, quelqu'un avec qui vous avez rendez-vous et avec qui vous pourrez euh, avancer sur l'un de vos projets, euh, euh, voir les choses euh, se concrétiser un peu plus. Poisson et ascendant Poisson dans votre horoscope de cette semaine. Nouvelle lune. La nouvelle lune a lieu lundi et elle est très bien disposée par rapport à votre signe. Elle est opposée à Uranus et donc Uranus est également bien disposé par rapport à votre signe. Alors que demande le peuple hein? c'est une très euh, agréable configuration parce qu'elle vous fait avancer, elle vous fait progresser, enfin c'est pas qu'elle vous fait, c'est qu'elle indique, hein, elle nous dit que vous avez avancé, que vous avez progressé, que vous vous êtes découvert un nouveau centre d'intérêt par exemple, ou que vous avez développé une nouvelle branche de votre activité, en tout cas vous êtes en pleine effervescence, vous avez été cette année en effervescence et vous vous êtes nourri intellectuellement, vous avez peut-être appris quelque chose, peut-être fait aussi une formation, un stage, que sais-je, en tout cas vous voilà euh, pratiquement au bout de cette configuration, de, de cet aspect d'Uranus, qui est donc valorisé par la nouvelle lune, et euh, vous allez pouvoir utiliser tout ce que vous avez appris dans les, les prochaines années. Euh, donc euh, je pense que vous avez un avenir plutôt serein euh, et euh, vous verrez que 2020 va vous le confirmer euh, euh, très nettement. Euh, nous avons à côté de ça une rétrogradation de mercure, c'est la dernière de l'année, hein, on en a déjà eu euh, deux, et euh, bah, elle est en bon aspect avec vous elle aussi, toutefois une rétrogradation de mercure ça n'engage pas hein, à prendre des engagements. <rire> Au contraire, hein, il faut rester un petit peu en retrait euh, pour l'instant, euh, euh, prendre des distances si on vous a demandé quelque chose, si vous attendez une réponse, si euh, vous voulez vous-même faire une proposition à quelqu'un, je vous conseille euh, donc euh, d'être euh, sur la réserve pour le moment. Hein. Je reviendrai vers vous avec la date où Mercure reprendra une marche directe. Très logiquement, lundi et mardi seront les meilleures journées de votre semaine, étant donné que lundi c'est la nouvelle lune et mardi la lune sera encore euh, en, en scorpion, en bon aspect cette fois avec le deuxième et le troisième e des camps. Donc euh, disons que vous allez vous sentir en confiance, bien dans votre peau, euh, certains vont peut-être se se dire tiens, je ferais bien un voyage pour les fêtes, ou j'irais bien quelque part. Vous allez peut-être organiser euh, hein, une, une petite séquence d'évasion qui vous permettra de vous changer les idées. Je vous souhaite une bonne semaine à tous, on se retrouve la semaine prochaine. Entre temps, n'oubliez pas le live de mardi, je vous attends tous! Et puis si vous voulez en savoir plus sur votre thème astral, vous pouvez aller sur le site rtl.fr, sur celui du Figaro TV Magazine, ou alors vous pouvez aussi appeler le 3210. Bonne semaine encore